Gérald Lebouic, je suis le PDG de Magnolia.fr. Magnolia.fr, c'est un groupe spécialisé en assurance des emprunteurs sur Internet. Donc, on est le leader euh, en B2C. Jean-Luc euh, vient nous faire une super présentation sur euh, euh, comment positiver euh, cette période après Covid et comment euh, remobiliser toutes les équipes pour euh, euh, voilà, gagner un nouveau départ de marché et puis. Euh, et puis euh, affronter l'adversité par rapport à un marché qui est de plus en plus difficile, mais qui malgré tout mérite une grande attention. Et franchement, Jean-Luc nous a épaté par sa présentation, donc je tenais à le remercier.